J'ai décidé de, euh, de croiser innovation sociale et technologique et de créer donc une plateforme de troc 3.0 où les professionnels peuvent échanger entre eux sans monnaie. Faire euh, que, bah, que toutes les ressources soient des richesses. On a tous quelque chose qu'on pourrait euh, échanger avec quelqu'un d'autre qui en a besoin. Et du coup, euh, voilà, c'est comme ça qu'est né Cobusiness.fr qui est une plateforme donc, de troc entre professionnels. On a trois niveaux euh, où on peut troquer pour que ce soit simple aussi. Euh, coup de pouce, c'est autour de 200 euros. Euh, opportunité, c'est autour de 1000 euros. Et Business, autour de 5000 euros. Donc, on peut euh, tous ceux qui mettent des. Donc je vais proposer quelque chose à 200 euros et je vais pouvoir piocher dans des choses à 200 euros. Je vais proposer à 1000 euros et je vais piocher dans des 1000 euros. Donc du coup, euh, c'est une façon aussi de sortir du... de, comment dire, de la réflexion de combien ça coûte et je t'en en enlève et je t'en rajoute, etc. Donc on est autour de. Grosso modo, c'est la même à peu près, l'équivalence en valorisation. C'est-à-dire que les... quand tu entres dans ce site, tu crées ta vitrine en disant, bah dans ma vitrine, il y a ça à 200 euros, je cadre, et puis il y a ça à côté à 1000 euros, je cadre bien le truc. Et donc l'autre qui vient regarder, bah, c'est à peu près clair ce qui est offert. C'est une plateforme construite avec des technologies euh, très avant-gardistes qui permettent justement la collaboration, euh, qui permettent de faire des trocs à plusieurs, parce que c'est ça l'astuce L'idée, c'était de sortir de la monnaie. De sortir de la monnaie et... Euh, parce qu'on a oublié que la monnaie n'était qu'une ressource parmi d'autres. Et donc, c'est devenu une espèce de, de dieu. Euh. Puisque si toi, tu as quelque chose qui euh, qui m'intéresse, mais que moi, en retour, j'ai pas quelque chose qui t'intéresse, bah au revoir, merci. Donc, c'est ça qui a été un peu le le frein euh, au développement du troc et donc il euh, y a eu l'astuce très maligne euh, d'introduire de la monnaie pour faire de la fluidité et donc là maintenant avec les nouvelles technologies et donc les calculateurs et la puissance des calculateurs bah, finalement on peut aussi euh, faire en sorte qu'on n'a pas besoin de ce tiers puisque le moteur va calculer que toi euh, tu as besoin euh, d'une vidéo euh, que... Euh, Corinne peut faire cette vidéo, que moi je vais lui donner à elle du coaching et que toi tu vas me donner, euh, je ne sais pas quoi, tu vas rédiger un, un article dont j'ai besoin. Donc euh, voilà, en créant des boucles à plusieurs, euh, ça permet d'élargir bah, le troc et donc on n'est plus dans du bilatéral, on est dans euh, quelque chose justement de collectif. C'est l'abondance voilà, donc c'est d'essayer de recréer une économie d'abondance, c'est de permettre à ce que tout le monde devienne riche. J'ai aussi la foi dans, euh, dans l'humain et dans l'intelligence. Ça satisfait mon, je sais pas, mon humanisme, mon, mon humanité. J'aime pas l'inégalité en fait, pour moi c'est une injustice. Donc euh, je, je crois que c'est un truc qui m'a toujours tenu euh, comme combat. C'est bah, m'a posé de la crise où on voit que euh, tu as des, euh, je sais pas, une espèce d'accumulation euh, à certains endroits, pauvreté à d'autres endroits, et donc on a beau dire « y'a faire ci, comme ci, comme ça euh, », on voit que ça ne marche pas dans ça, je pense qu'il faut sortir du système. Quand tu dis trog, tout le monde euh, ricane en disant, euh, euh, voilà, c'est ringard. Euh, euh, quand on... Donc il y a des freins comme ça, hein, culturels, hein, évidemment. Il y a des freins euh, technologiques, parce que c'est pas simple de trouver l'algorithme qui permet de faire ce calcul-là. Il y a des freins euh, à tous les niveaux, hein, mais bon, moi, je pense que c'est le principe des grands projets. Et puis c'est aussi des... Ben, si tu dépasses tout ça, c'est que t'y crois vraiment. D'abord, c'est d'être sûr que ce projet est euh, lié à quelque chose de très profond pour toi. Parce qu'il y a tellement de trucs qui vont te faire valdinguer que si tu fais pas ça vraiment parce qu'il y a une connexion très forte euh, en toi, ben, ça ne peut pas être que des raisons professionnelles, financières, etc. qui te font faire des choses aussi difficiles, je pense. Donc il faut que ce soit accroché à tes valeurs. Il faut à la fois être extrêmement ferme et décidé et tranquille sur, sur ce que tu défends, et en même temps être, rester ouvert et curieux, et bouger et changer. Donc à la fois tu changes parce que les gens vont te dire des choses, mais en même temps tu traces.